Bonjour à toutes, bonjour à tous J'espère que vous allez bien. Euh, je vous fais une petite guidance euh, sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin. Euh, j'avais pas prévu d'en faire et en fait je me suis dit que si j'avais envie d'en faire une, bon bref, euh, ça m'a permis... Euh, d'utiliser l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand. Euh, C'est un oracle qui n'est pas évident. Donc, euh, donc euh, voilà, je, ça fait plusieurs fois que je, je teste des tirages. Là j'ai envie de tester un tirage à choix, de vous laisser l'opportunité de choisir. Donc un petit tirage puisqu'il y aura donc trois cartes euh, en fonction donc effectivement du choix que vous aurez fait. Euh, donc par rapport donc, à une guidance sentimentale, donc en lien avec la Saint-Valentin, donc toujours pareil, c'est une guidance qui reste généraliste. Donc je vous laisse euh, prendre ce qui va résonner pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, euh, vous avez euh, le lien dans la description de cette vidéo pour euh, réserver votre guidance personnalisée. Euh, alors du coup, vous voyez donc, on a ici le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc je vous laisse prendre une profonde respiration. Vous pouvez même poser une question intérieurement si vous avez envie ou euh, en tout cas juste réfléchir à votre situation ou demander quel est le, le message pour vous, pour cette Saint-Valentin, pour votre vie sentimentale euh, Voilà, je vous laisse donc respirer et puis euh, tout simplement choisir quel est le tas de, de cartes qui vous attire le plus euh, et puis euh, moi je vais commencer par l'interprétation du tas numéro 1 donc euh, voilà, si jamais c'est pas euh, choisi encore pour vous, je vous invite à mettre la vidéo sur pause euh, puisque donc euh, je vais dévoiler les trois cartes euh, pour le tas numéro 1. Donc les trois cartes que nous avons, nous avons, alors je vais les garder dans l'ordre parce que l'ordre a une importance dans le normand. Donc je les ai tirées dans ce sens. Donc d'abord la carte de, du trèfle, la carte de l'homme et la carte du choix. Alors ici, on est sur des, euh, des énergies, en tout cas le message pour moi, donc je vais vous donner euh, un petit peu toutes les interprétations possibles, euh, mais en tout cas déjà, euh, on vous parle d'un homme forcément, euh, et on vous parle de chance, alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec un, un, un homme qui est très bon pour vous, en tout cas tout le monde vous dit que vous avez beaucoup de chance, et peut-être que vous, vous finalement, bah, vous ne vous sentez pas si heureuse que ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il y a un choix à faire, euh, soit... Le choix, c'est tout simplement de se dire, bah, de se rendre compte que bah, vous avez beaucoup de chance d'être avec cet homme, que cet homme a beaucoup de chance d'être avec vous également, hein, tout simplement. Euh, mais en tout cas, que c'est une relation qui est heureuse, chanceuse. Et que le choix à faire, si vous aviez des doutes, bah, c'est tout simplement peut-être de rester avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Euh, si vous êtes célibataire, bah, peut-être qu'on vous dit qu'il y a encore des choix à faire, peut-être dans votre vie. Peut-être que, ce qui me vient, c'est aussi peut-être de vous choisir vous d'abord, avant d'avoir la chance de trouver un homme. Euh, peut-être que euh, la chance justement va tourner parce que vous avez réussi à faire des choix dans votre vie et que vous allez pouvoir trouver un homme. Mais en tout cas, il y a quand même la carte chance qui est dans ce tirage-là. Donc euh, la chance est avec vous, en tout cas pour trouver un homme qui euh, vous corresponde. Euh, mais il y aura peut-être des choix à faire. Peut-être qu'il y aura des, peut-être qu faut quitter un travail pour trouver cet homme. Peut-être qu'il faut quitter une relation pour trouver cet homme. Euh, en tout cas, il y a quand même un choix à réaliser. Donc à vous de voir euh, qu'est-ce que ça fait naître en vous, cette idée de choix. Mais en tout cas, dans ce tirage-là, même s'il y a de la chance, on vous invite en tout cas pour en tout cas pour aller en direction de cette chance. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix sur quelque chose. Ça, c'est pour la, donc le tas numéro 1. Le tas numéro 2, donc on a la carte de la faux, le 10, on a la loupe avec le 44 et on a la carte de l'anneau avec le 25. Alors, ici, la carte de la faux, normalement, c'est euh, bah, tout simplement <rire> la rupture. Euh, mais dans ce tirage, en tout cas pour moi, cette interprétation, justement... Euh, elle nous invite et pour moi, c'est la loupe qui fait ça. Et en plus, elle, je l'ai tirée entre les deux. Là, je, je, je vous mets les cartes dans l'ordre dans lesquelles je elles sont sorties du paquet. Donc, euh, pour moi, là, si vous êtes... Dans ce cas-là, si vous avez choisi le tas numéro 2, peut-être que vous réfléchissez à une rupture. Peut-être que vous êtes en train euh, de, de rompre avec quelqu'un. Ou en tout cas, peut-être qu'on on a rompu avec vous, peu importe qui ou quoi. Mais peut-être que vous êtes dans des énergies de rupture. Ou peut-être que là vous êtes célibataire mais qu'il y a une rupture proche ou une rupture qui a encore laissé des traces. Dans tous les cas, on vous invite à regarder les détails. Là, on vous invite à regarder à la loupe cette relation. Soit vous êtes célibataire et on parle d'une relation qui est très ancienne, qui a laissé ses, ses, ses marques. Et on vous invite, si vous voulez aller vers l'engagement, si vous voulez aller vers une re nouvelle relation de couple avec cette personne ou une autre, on vous invite à regarder bien en détail votre relation parce que c'est dans les détails que se cache ce que vous avez à transmuter pour aller vers l'engagement. Soit vous êtes déjà en couple et ça se passe pas très très bien et peut-être que vous envisagez oh, peut-être que vous envisagez une rupture ou que l'autre envisage une rupture mais là encore une fois on vous invite, encore une fois euh, en lien avec cet engagement, cette relation on vous invite à regarder les détails et à vérifier si peut-être effectivement à vous poser les bonnes questions en fait, à regarder tous les petits détails et à vérifier si effectivement euh, effectivement il faut choisir la rupture ou être plutôt rester dans l'engagement en tout cas on vous invite vraiment à regarder les petits détails et à prendre le temps de réfléchir en tout cas au-delà des détails cette carte c'est vraiment le prendre le temps de réfléchir par rapport à cette union, à cet engagement si vous êtes en couple donc euh, soit c'est effectivement vous qui réfléchissez à cette rupture et on vous dit vraiment de bien réfléchir et de bien garder les petits détails, euh, voilà pourquoi est-ce que vous voulez rompre, qu'est-ce qui fait que, est-ce que ça peut pas être amélioré, est-ce qu'il n'y a pas toujours ces énergies d'amour entre vous, en tout cas on vous demande de vraiment vous poser les questions et de bien regarder les détails et de pas faire ça en gros sur un coup de tête si c'est l'autre qui réfléchit à la rupture et qu'il a déjà commencé à vous en parler, c'est toujours pareil regardez aussi vous à la loupe ce que, euh, qui vous êtes, ce que vous avez fait, euh, pourquoi l'autre a eu besoin à un moment donné de, de quitter la relation, est-ce que c'est toujours 50-50 Donc en lien avec cet engagement, regardez bien la loupe, qu'est-ce qu'il fait on, Alors ce qui me vient aussi euh, par rapport à ça, c'est euh, peut-être que vous êtes triste par rapport à cette relation et on vous demande aussi, encore une fois, de bien regarder cette relation, de bien analyser euh, attentivement tous les petits détails de cette relation. Parce que en lien donc avec cet engagement, là pour le coup les deux cartes vont ensemble, c'est donc regarder attentivement ce, cette union, que vous avez cette relation euh, et de, de, de, de prendre conscience que peut-être effectivement elle n'était pas juste pour vous et que donc la rupture était inévitable. Mais en tout cas, en lien avec euh, une rupture et, et un couple là et vraiment un engagement, on vous invite ici à bien scruter en détail et à bien analyser pour prendre le temps de réfléchir et de voir si c'est la bonne solution ou pas pour vous. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à regarder les petits détails. Euh, c'est là que vous trouverez vraiment la... la solution, une explication et, euh, et un mieux-être par rapport à, cette, à, à votre situation. Et enfin, le tas numéro 3, donc la première carte, c'est la carte 33, la clé. Ensuite, on a la carte de la femme avec le 29 et on a la carte de l'enfant avec le 13. Alors, plusieurs interprétations possibles. Euh, ici, on a peut-être une femme, alors même si ici, elle a un aspect euh, peut-être un peu vieilli avec des cheveux peut-être un peu blond/blanc, euh, mais en tout cas pour moi, c'est une femme qui est dans le féminin sacré, qui ose pleinement sa sexualité. Donc peut-être que ça s'adresse plus à des femmes en, entre guillemets d'âge mûr ou tout simplement euh, qui ont une sexualité très épanouie, qui sont pleinement reconnectées à elles-mêmes. Peut-être qu'on les invite ici à se reconnecter à leur part d'enfant intérieur à la partie insouciante en elle. Et dans tous les cas, on, on vous dit ici que euh, c'est bien la femme là, qui détient la clé, qui détient la solution. C'est la femme. Si vous êtes en couple, s'il y a pro un problème, c'est vous qui détenez la clé. Euh, Peut-être que vous avez très envie de faire un enfant. On vous dit que c'est la femme qui détient la clé. Là, pour les personnes qui ont en tout cas, qui vont tirer ce, ce, ce, ce tas-là, qu'elles soient en couple ou pas, on vous dit bien que c'est vous qui avez la clé. C'est cette femme, c'est la femme en vous, c'est la polarité féminine en vous, et c'est cette femme qui assume pour moi pleinement sa sexualité, qui est vraiment dans le féminin sacré, qui a la solution. Euh, donc ça peut être avec ce côté, voilà, peut-être qu'il faut se reconnecter à votre enfant intérieur, se reconnecter à l'insouciance, peut-être que c'est tout simplement une femme qui est en désir d'enfant, mais en tout cas, on vous dit encore une fois que c'est elle qui détient la clé, donc là vous l'adaptez encore une fois à votre situation, mais pour moi là, ce tirage il est très très simple, tout simplement vous posez même pas de questions par rapport à l'enfant, c'est on vous dit bien que c'est vous qui détenez la clé. En tout cas, si vous êtes une femme, que c'est la polarité féminine, si vous êtes un homme, qui détient la clé. Et c'est en lien pour moi avec le féminin sacré et la sexualité. Donc peu importe votre situation, vous pouvez vous dire que c'est vous qui avez la clé et vous l'avez déjà, je pense. Il suffit juste pour moi de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour prendre conscience que cette solution est en vous. Tout simplement pour être heureuse et épanouie, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Hein. L'important, c'est d'être heureuse avec soi-même d'abord. Et pour être heureuse avec soi-même, il faut être en connexion aussi avec son enfant intérieur. Donc peut-être que la solution tout simplement serait de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour être heureuse et épanouie, être dans ce féminin sacré. Parce qu'encore une fois, l'enfant intérieur est peut-être la clé pour vous. Et en tout cas, c'est euh, vous qui détenez cette clé, qui pouvez ouvrir la cage pour laisser envoler cet enfant intérieur, cette part peut-être insouciante en vous qui a besoin de s'exprimer, cette part joyeuse aussi en vous qui a besoin de s'exprimer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. C'est l'objectif pour moi, donc j'attends vos retours en commentaire. C'est la première fois que je vous fais un tirage avec le normand, donc euh, j'ai besoin d'entraînement, donc euh, je suis tout oui euh, par rapport à, aux interprétations que j'ai pu vous donner, si ça vous parle ou pas. Euh, merci d'avance pour vos commentaires et vos likes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle après-midi à vous